que je pense que tout le monde devrait avoir lu au moins une fois dans sa vie. Alors je ne suis ni écrivain, hein, ni critique littéraire, ni même prof de littérature, je suis juste libraire, et donc à ce titre, je suis là pour vous conseiller. Et avant de vous parler euh, du livre du jour, je laisse la place à la chronique du public qui va vous dévoiler un autre livre essentiel. Euh, bonjour, je m'appelle Soen, euh, j'ai 14 ans, je suis collégien, et on m'a posé la question de pour moi quel euh, livre était essentiel euh, je suis pas un très très grand lecteur mais j'ai pensé à My Academia euh, c'est pas un livre c'est un manga mais je trouve que les mangas ça fait partie de la littérature alors euh, j'ai direct accroché à ce manga parce que euh, mon frère me l'a offert euh, pour mon anniversaire et euh, je commence à feuilleter les pages j'étais pas trop trop manga j'ai commencé à feuilleter les pages et j'ai direct accroché du coup euh, j'en ai acheté euh, pas mal avec mes parents on en a acheté pas mal et j'ai tout de suite accroché My Academia c'est l'histoire d'un enfant qui euh, qui est né dans un monde où tout le monde a un alter. Enfin, un alter, c'est un pouvoir dans le livre. Et euh, lui, il en a pas. Il fait partie des rares personnes qui en ont pas. Et il va rencontrer une personne qui va changer tout dans sa vie. Pour moi, il est essentiel, ce livre, parce que c'est un des premiers cadeaux que mon frère m'a fait. Et que euh, c'est un des premiers livres dans lequel je suis vraiment rentré que j'ai adoré l'univers et tout. Et d'ailleurs, euh, je fais la collection. Euh, j'ai des livres, j'ai des figurines, tout, tout. Tac. Voilà. Voilà pourquoi il est essentiel pour moi. Merci beaucoup. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler du fameux roman dystopique de George Orwell, écrit un peu après la Seconde Guerre mondiale, 1984. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire qui n'a pas déjà été dit sur ce roman eh bien, rien, puisque tout a déjà dû être dit sur ce livre, surtout ces dernières années. Mais je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Je l'ai lu une première fois il y a à peu près 30 ans. Oh my god 30 ans Et il m'avait laissé une impression comme si l'encre qui est remaniée et effacée dans ce roman euh, s'était déposée sur moi et y avait laissé une empreinte lugubre. Et puis, je l'ai relu il y a quelques années et plus le temps passe, plus j'ai l'impression que ce roman, qui était dystopique, devient réaliste. Alors, de quoi parle-t-il Eh bien, comme personnage principal, nous avons Winston, qui travaille au parti, un régime totalitaire, et son travail consiste en l'effacement des informations qui pourraient nuire au parti ou le contredire, remanier l'histoire. quoi. Ce parti est celui de Big Brother, sorte de chef suprême d'un pays où les gens n'ont pas le droit de penser par eux-mêmes, où les actifs sont constamment surveillés et où les prolétaires, donc les pauvres, ceux qui sont au chômage, etc., vivent dans la crasse et dans l'indifférence totale. Un pays où la langue, la langue, est faite pour formater et contrôler les esprits. Et donc, notre cher Winston, hein, en toute discrétion, va se rebeller en premièrement écrivant dans son journal intime et en ayant une relation avec une jeune femme. Ce qui est expressément interdit par le parti. Et donc, tous deux voudraient essayer de changer les choses et de, de faire une révolution, Vont-ils y arriver à Votre avis. Alors tout ce que je peux vous dire, hein, c'est que ce n'est pas un livre qui finit bien, ce n'est pas un livre fait pour vous sentir mieux, hein, à la feel good, pas du tout. Mais c'est un livre qui vous fera réfléchir sur tellement de choses, sur euh, rien que la société dans laquelle on vit, notre liberté, notre liberté d'expression chérie aussi, la façon dont on peut nous manipuler et tuer dans l'œuf toute éventuelle et potentielle idée de révolution et de contestation. Notre mémoire et cette capacité inouïe qu'on a à oublier les choses qui viennent de se passer. Parce que oui, oui, oui on est comme ça. C'est donc un livre, un roman choc pour nous réveiller, pour nous éveiller, avant qu'il ne nous arrive la même chose. Et la même chose, c'est pas très reluisant. Hein. Je vous le dis pas, il <rire> faut lire le livre, mais c'est vraiment pas très reluisant. Alors moi, euh, j'ai lu la première traduction, euh, mais il y en a une nouvelle qui est sortie euh, il n'y a pas très très longtemps. Euh, il y a aussi une adaptation cinématographique et une euh, adaptation en roman graphique très très récemment. Donc euh, allez-y, foncez, vous n'avez plus aucune excuse. Et ensuite, vous pourrez même enchaîner avec le fabuleux Fahrenheit 451 de Ray Bradbury pour rester dans l'ambiance. Voilà, l'émission se termine. Si vous aussi, vous voulez participer à la chronique du public, vous avez ici l'adresse mail pour proposer votre propre chronique et le livre que vous trouvez le plus essentiel. Envoyez donc un mail à cette adresse. A bientôt